Alors Pascal, tu fais du Shiatsu, tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu as commencé à en faire Oui bien sûr, euh, j'ai découvert le Shiatsu en 2007, fin 2007 je me souviens c'était pendant l'hiver d'ailleurs, et j'étais dans un bar, dans un café, avec une amie, et quand je suis allée aux toilettes, <rire> les toilettes étaient occupées, donc je devais patienter. Et pendant que je patientais, il y avait des petites affiches sur les murs, pour des concerts, pour plein de choses différentes, et il y avait un tout petit papier accroché au mur, il y avait des cris, euh, séances de shiatsu, 8 euros et j'ai relevé le numéro de téléphone et je suis revenue dans le café. Entre temps, je suis allée aux toilettes quand même. <rire> je suis revenue dans le café et j'ai dit, j'étais avec une amie, je lui ai dit, euh, j'ai vu une annonce pour du shiatsu, je ne sais pas ce que c'est. Je vais appeler, c'est 8 euros, C'est pas cher, je vais prendre rendez-vous. Et je ne savais pas du tout ce que c'était le shiatsu et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai pris... Euh, ce numéro de téléphone. Bref, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, je suis allée voir la personne, une jeune femme qui, qui avait mon âge. Elle pratiquait chez elle à ce moment-là. Elle-même commençait l'école de shiatsu et en fait, elle cherchait des gens pour s'entraîner à pratiquer. Elle n'était pas encore professionnelle. Et elle a pratiqué sur moi, donc j'ai découvert et ça m'a fait énormément de bien. Et on se, toutes les deux, on se comprenait très bien. Et voilà, c'était l'hiver, j'étais un peu fatiguée, je n'avais pas trop le moral, et cette séance m'a fait beaucoup de bien. Et à partir de là, j'ai revu cette personne assez régulièrement, je dirais. On est devenus amis, parce que vraiment on s'entendait bien, donc l'amitié euh, a amené le shiatsu aussi, c'était lié, les deux étaient, étaient liés. J'étais intéressée par le shiatsu, en tant qu'on dit receveur, donc, euh, je, je recevais ces, ces séances et je sentais que ça me faisait beaucoup de bien. Et en même temps, voilà, attirée par le Chiatsu et attirée par cette amitié euh, avec euh, cette amie. Et pendant peut-être deux ans, je, je recevais donc, des séances comme ça qui me faisaient du bien. Et puis un jour, cette amie-là, elle continuait son école en même temps, donc première année, deuxième année. Et elle a eu envie, pendant les séances, de me montrer certains gestes. Euh, elle, a, elle a commencé à avoir l'envie de transmettre. Et moi, je commençais à avoir envie de comprendre. Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'intéressant, quelque chose que je ne connaissais pas. Et, et donc voilà, elle a commencé à me montrer, j'ai commencé à apprendre. Et son envie de transmettre a pris forme quand euh, elle a voulu créer un cours. Donc mm -hmm. elle, elle continuait l'école, c'est une école de shiatsu à Paris, elle continuait sa formation mm -hmm. et parallèlement elle essayait de mettre en place ce cours de, de shiatsu comme un loisir en fait, comme on s'inscrit à un cours de danse ou un cours de basket ou à du sport. Donc elle a, elle a créé un cours pour débutants dans un centre, un centre culturel. Donc, un centre culturel dans lequel il y avait plein d'autres activités. Et bien entendu, moi je me suis inscrite au cours, j'ai euh, rameuté euh, des copines, voilà, on a essayé de faire le tour de nos connaissances, et son cours a commencé. Et donc j'ai commencé à, à donner, et maintenant j'ai terminé ma troisième année avec elle. Donc, ce n'est pas une école, euh, comment on dit, agréée, mm -hmm. ce n'est pas l'école officielle de Paris, mais elle, elle est d'une certaine façon rattachée à l'école de Paris. Quand qu'elle a terminé maintenant euh, sa formation, elle, elle est diplômée mm -hmm. maintenant de, de Shiatsu. Elle est praticienne, elle s'est installée dans, dans un cabinet, dans son cabinet. Et parallèlement, donc, elle a créé son cours. Maintenant, il y a un niveau débutant, un niveau avancé. Et tu en fais régulièrement alors les cours, euh, c'est de septembre à fin juin. Et euh, pour le cours avancé, euh, j'ai cours euh, euh, tous les 15 jours, le mercredi soir. Mm -hmm. Le cours dure deux heures, mais très souvent on dépasse mm -hmm. parce que voilà, c'est agréable. Et puis on, quand tu as commencé quelque chose, tu as envie d'aller au bout. Donc euh, en général, oui, on, deux heures, 2 heures et demie. Et alors, en quoi, ça consiste un cours... en quoi ça consiste le shiatsu Ah parlais. ouais. alors, le shiatsu, alors, on, on, on essaye de pas utiliser le mot massage, oui. parce que les gens pensent que c'est un peu euh, euh, comme dans les instituts euh, esthétiques, où on, voilà, on tripote un peu, on masse. Ce n'est pas le massage comme on a l'habitude de de le concevoir, là, le Shiatsu est une branche de la médecine traditionnelle chinoise, au même titre que l'acupuncture. Et en fait, c'est le même principe que l'acupuncture, sauf que l'acupuncture euh, utilise les aiguilles et le Shiatsu utilise la pression des doigts notamment des pouces, principalement des pouces. Et donc, on ne fait pas de pression n'importe où sur le corps, on suit les méridiens, ce qu'on appelle les méridiens. Notre corps est traversé par des méridiens, de la tête au pied, devant, derrière, c'est comme un circuit électronique en fait, c'est euh, mmh. comme plein de petits fils invisibles et euh, chaque méridien correspond euh, à des organes. Les organes eux-mêmes sont liés ensemble, il y a des couples d'organes et donc les pressions se font euh, sur des points précis comme les points d'acupuncture, hein. il y a des, des points précis et ces points sont placés sur les méridiens, donc voilà, suivant euh... donc il y a un protocole de base qui est pour le Shiatsu de bien-être euh, c'est-à-dire un protocole pour détendre la personne donc, à côté de ça, il y a le, le Shiatsu euh, thérapeutique où euh, là, suivant les, les, les problèmes euh, physiques ou psychologiques aussi de la personne, on va agir sur certains organes en faisant des pressions sur certains méridiens et certains points sur ces méridiens donc voilà ça c'est ce qu'on commence à apprendre en troisième année c'est beaucoup plus précis voilà ce que c'est que le fiasu.